Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Benny, votre consultant de business. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors les amis, je vais faire cette vidéo particulièrement pour m'adresser à tous ceux qui sont aigris, qui passent le temps à m'insulter ou insulter d'autres personnes, a dit que oh, vous passez le temps à, à présenter les business aux gens. Les gens ont perdu l'argent d'un pirou les gens ont perdu l'argent d'un sioussa. Et hey, stop. Qui vous est obligé à investir? J'ai lu un commentaire où quelqu'un disait que eh, eh, eh, même elle n'a pas investi. Elle compte sur les gains de parrainage. Non, sens. Regardez bien. Avant de souvent commenter, hein, prenez même souvent la peine de regarder à qui, chez qui vous mettez vos commentaires là. Donc quand vous me voyez, vous voyez que je ressemble à quelqu'un qui a besoin de vos gains de parrainage. Quand j'ai publie mes opportunités, je les publie pour partager. Il y a beaucoup qui ont entendu parler de pétompé chez moi, mais est-ce qu'ils sont inscrits chez moi? Il y a beaucoup qui ont entendu parler d'autres plateformes chez moi, mais est-ce qu'ils sont inscrits chez moi? Je m'en fous. Je m'en fous. Je ne vis pas des gains de parrainage. J'investis suffisamment pour gagner. Quand je fais les vidéos, prenez la peine de regarder toutes les vidéos sur mes chaînes. Vous allez voir le minimum d'investissement que je fais. J'ai pas besoin de vos gains de parrainage. J'ai pas besoin d'attendre que l'un ou l'autre vienne s'inscrire derrière moi. Quelqu'un a dit là-bas hey, regarde, elle, elle attend même que les autres investissent. Mais, Il y a gens qui, quand ils vont même lire vos commentaires, vraiment, la jalousie vous donne quoi Vous êtes aigri. Vous n'arrivez pas, vous voulez tellement faire comme nous faisons, mais vous n'arrivez pas. Alors tout ce que vous trouvez à faire, c'est d'insulter les gens. Oh, hein, euh, Goldbook, ce n'est pas un business fiable. Ce qui est fiable, c'est AI Marketing. C'est Green Gold. C'est vraiment fou. Comment, si c'est quelqu'un qui est normal, tu vois la différence entre Goldbook et, et AI Marketing ou alors euh, Green Gold? Mon cher, tout ça, c'est des mêmes plateformes en ligne. Tu entres au bon moment, tu investis ce que tu, acceptes, tu es capable d'accepter de perdre. Donc, arrêtez de vous leurrer. Si vous êtes aigri de jalousie là-bas, quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Si tu ne peux pas porter son sac, tu libères. Tu laisses. La jalousie va vous finir, les gars. La jalousie va vous finir. Et puis, pour ceux qui parlent de business sans risque, là, les gens ont dit, oh, il faut dire aux gens d'investir dans le trading. Mon cher ami, mais il faut leur dire, créez vos chaînes YouTube. Informez les gens. Ce n'est pas sur nos chaînes que vous allez venir nous faire la morale. Je suis sur ma chaîne. Je fais ce que j'aime. Je, je partage. Je parle et je dis la vérité aux gens. Alors, si vous n'êtes pas capable d'investir, c'est que vous êtes, accepté de, vous êtes à, à, capable d'accepter de perdre. Pourquoi vous venez vous plaindre? Quelqu'un vous a forcé à investir? Quelqu'un peut vous montrer une preuve pour dire que non, Olga m'avait forcé Regardez comment elle m'a scellé. Ou alors je vais dire non, je t'ai dit d'investir ici. Wow, wow, wow, wow. Donc, excusez-nous. Personne n'est responsable de vos malheurs. Vous perdez les petits 25 dollars pendant que nous on perd les 20 000 dollars. Vous pensez que vous perdez plus que qui? Vous n'investez plus que personne sur les plateformes-là, sachez-le. Quand un leader présente une plateforme, il a déjà investi. Il investit certainement 10 000 fois plus que vous. Donc arrêtez un peu de venir souvent chialer là. Quand la plateforme ferme, ça ferme avec vos agents seuls. Ou alors ça sélectionne les gens, les plateformes que ça doit partir avec. Excusez-nous. Maintenant, ça c'était pour ceux-là qui passent le temps à insulter. Vous pouvez continuer à insulter, ça vous regarde. Moi, les injures ne me donnent pas l'argent. Pas du tout. Ça me perd le temps. Ça me donne mal à la tête les aigris, la jalousie, ça, moi j'aime voir les gens évoluer, j'aime voir les gens prospérer, j'aime voir les gens heureux, joyeux. Donc quand je vois comment l'économie numérique, ces plateformes que vous insultez, bien qu'elles escamées, ont changé la vie de beaucoup. Peut-être ces certains sont arrivés au mauvais moment, et parce qu'ils avaient certainement des esprits toujours aussi tordus, ils sont arrivés au mauvais moment, ça a fermé, mais avant d'entrer... Avant d'entrer sur une plateforme, avant d'entrer, avant de faire une affaire, avant de dire que tu es entrepreneur, pas seulement sur le numérique, après toi, sois préparé à ce que tu peux perdre. On ne gagne pas chaque jour. Alors vous pleurez qu'on cherche les parrainages et tout, tout. j'ai pas besoin de vos parrainages. Mais sachez que les entreprises vous payent pour la promotion de leur nom parce que vous, qui va me citer une entreprise qui ne fait pas du, du, du, du marketing les oranges, les, les, les grands constructeurs là, qui n'ont même plus besoin de, de, de faire la publicité. Pourquoi continuer à faire de la publicité selon vous Ce n'est pas du marketing, ce n'est pas du commercial. Vous pensez que les commerciaux qu'on recrute là-bas pour faire le, le, le, le marketing, ils n'ont pas les commissions de parrainage. Quand vous ne connaissez pas, allez étudier. Nous, on a pris le temps de bûcher. On a pris le temps de, de, de même avant de s'imprégner sur Internet, on n'a pas besoin de longs crayons, mais on a pris le temps de lire. Moi, j'ai pris le temps de m'informer, de lire. Alors, vous venez vous positionner là. Oh, il faut pas parler de ci, parler de ceci aux gens. Les gens ont perdu l'argent. Quelqu'un leur avait demandé d'investir. Ils sont les seuls à avoir perdu de l'argent. On perd tous de l'argent. Mais si vous venez là, vous courez sur tout ce qui bouge. Vous voyez ici, 100% en 24, heures, tu es déjà là-bas. 100% en 48, heures, tu es déjà là-bas. Tu perds ton argent. Tu, vas, tu savais que tu devais perdre ton argent. Si tu sens que tu ne peux pas accepter de perdre 25 dollars, n'investis jamais 25 dollars. Donc, arrête de te positionner là sur les, les, les, les, les vidéos des gens à venir insulter parce que tu es gris de jalousie. Parrainer, te dépasse. Tu viens là, tu insultes. Mon frère, le parrainage, c'est un don. On n'a pas besoin de supplier quelqu'un pour ça. Ça signifie que si moi, j'ouvre... D'abord, j'ai mon entreprise. Beaucoup connaissent mon entreprise. Beaucoup connaissent mon siège social. Ceux qui veulent me voir, vous connaissez là. Vous pouvez me trouver. J'ai payé. Moi, je paye de la publicité pour, pour, pour, pour que ça passe à la télévision. C'est du marketing. On investit pour ça. On paye des gens pour ça. Alors, vous venez vous positionner là. Oh, il faut laisser ça. Les gangs de parrainage. Mon cher ami, c'est le commercial. L'entreprise te paye pour faire sa publicité. Si tu ne peux pas accepter que l'entreprise en encore été payée pour faire sa publicité, c'est ton macabre là-bas. Hum? Voilà. Donc, ça, c'est pour ceux-là qui ne savent pas quoi dire là. Si vous n'avez rien à dire, vraiment, laissez-nous chercher notre argent. Laissez-nous faire la promotion de ce que nous on veut faire. vous fait. Vous n'êtes pas obligé de souscrire. Et si vous décidez de souscrire, vous n'êtes pas obligé de mettre les gros montants ou alors de dire non. Maman, si tu ne connais pas, laisse. Si tu, as, si tu as peur de perdre, n'investis jamais. Et pour ceux-là qui pensent qu'on ne gagne, on ne perd l'argent que sur Internet. Excusez-moi, moi qui vous parle là, hein? moi qui vous parle, je sais pas ce que j'ai pas encore fait. J'ai fait le call box, pour ceux qui connaissent le call box en Afrique. J'ai fait le call box moi. Quand j'étais étudiante, j'ai coiffé des gens. Quand je fais canter, ou j'ai fait mes études en Tunisie, j'ai coiffé. Pour gagner un peu de mon argent. Pour ne pas attendre que les parents m'envoient l'argent. J'ai bossé. Je suis arrivé au Cameroun. J'ai ouvert, j'ai fait toute une, une, une, une entreprise d'élevage de poulet. Est-ce que ça m'a empêché de perdre? Quand la grippe a frappé, vous connaissez le nombre de fermiers qui ont perdu leur le bétail? Vous ne pouvez pas savoir. Vous pensez qu'ils ont eu besoin de mettre leur argent sur Internet pour perdre, pour perdre? Ceux qui se mettent là à investir dans les choses physiques. Vous connaissez combien d'argent les gens ont mis dans les marchés pour après ne pas être livrés ou alors pour après voir le marché dans l'eau. Vous, vous ne connaissez pas. Parce que tout ce qui vous intéresse, le Congo, ça, insulter les gens. Vous ne serez jamais riche. ou êtes va tourner en rond comme ça. La jalousie ne fait pas prospérer, les amis. Quand vous ne connaissez pas, il faut apprendre. Quand vous ne connaissez pas, prenez... Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a le goût du risque. Si vous n'avez pas fait l'école, allez chercher ça sur Internet, c'est gratuit. Le, si tu n'as pas fait culture d'entreprise à l'école, va étudier ça sur Internet, c'est gratuit. Avant d'entreprendre, j'ai dit, avant de faire même ton business plan, fais le business plan de ce que tu sais que tu peux accepter de perdre. Je dis, même à l'école, on apprend ça. Alors ne pensez pas que c'est sur Internet qu'on perd trop l'argent. Vous savez combien moi j'ai perdu avant de connaître même qu'il y a l'économie numérique qui existe Non. Vous êtes là, vous venez vous positionner là, avec vos beaux commentaires, pour insulter. Ça enlève quoi sur moi et, et qui... Quand je vous lis, je ris. Je ris parce que je dis regardez-moi ceux-là. Lors de chercher à connaître, à comprendre tout ce qui les intéresse, c'est insulter les gens. Oh, les gens ont perdu l'argent d'impiro, Ceux qui ont perdu l'argent d'impiro là, on est allé prendre l'argent dans leur poche pour venir poser sur Internet. Hein Vous connaissez quelqu'un qui est allé dans leur poche, là Prendre leur argent, investir pour eux, par mauvais cœur, et ils ont perdu leur argent. Mon frère, ce n'est pas quelqu'un qui prend ton doigt pour cliquer sur un lien, pour t'inscrire. Nous tous, on est là, on se cherche. Chacun cherche sa liberté financière, parce qu'on sait tout ce qu'on vit en Afrique. Alors si nous, on se lève là, on lit, on étudie, on essaie de se fracasser la tête pour vous présenter des, des, des opportunités qui peuvent aider les uns et les autres. Et en vous disant, n'investissez que ce que vous pouvez perdre. Si tu sais que tu ne peux pas perdre 10 000, n'investis pas 10 000. Pour après, quand le site va fermer, oh, arrêtez de présenter les choses aux gens. Dis donc, va créer ta chaîne. Crée ta chaîne et présente ce qui est fiable, d'accord J'ai vu quelqu'un dit là-bas que, là que Green God est fiable. Mm -hmm. L'autre ici est fiable. Ce que vous êtes en train de présenter là, ce n'est pas fiable. Vraiment. Si c'est fiable, papa, crée ta chaîne YouTube. Présente ce qui est fiable. Tout simplement, tu n'as pas besoin de venir insulter ou de venir dire « Ah bah, si ça ferme un jour vraiment, j'espère que tu n'auras jamais honte. » Parce que crois-moi, ça va fermer comme toutes les autres plateformes. Donc arrêtez un peu. Quand vous voulez du fiable, rien n'est fiable. Même la respiration que tu respires là est risquée. Parce que tu peux te lever matin, tu fais la vaisselle, ce pas mon souhait. Tu peux marcher comme ça, tu ton pied, ton pied, tu te retrouves ventre au sol, tu te fais mal. Il y a les gens qui descendaient les escaliers, ils ont glissé, ils se sont fait mal. Ce n'est pas un risque. Mon cher ami, si tu ne sais même pas que le fait de vivre, c'est risqué, c'est que tu ne sais rien. D'accord Si tu n'as pas encore compris ça, ça ne sert à rien. La respiration, là, c'est risqué. Tout est risqué, même le simple fait de vivre sur cette terre, c'est un risque. Donc, toi qui penses que tout n'est donc il n'y a pas de risque qui existe là. Rien n'existe zéro, il n'y a pas de zéro risque. Pour ceux qui ont eu à travailler dans les entreprises... Tu finis de formuler un marché, tu gagnes un marché, tu commences, tu avais bien fait ta visite, tu as tout fait. Mais après les, les, les, les, les complications qui suivent là, c'est quoi ça si ce n'est pas le risque Un marché que tu es censé livrer en une semaine, tu le livres après deux ans, tu appelles ça comment Les pénalités que tu as déjà payées là, ça ne dépasse pas la perte, ça ne dépasse pas l'argent du marché, le, le marché même que tu as, tu as gagné, tu as combien de pourcents de perte Arrêtez de penser qu'investir sur internet, ça signifie qu'il y a forcément le risque. Tout est un risque. Devenir riche, c'est un risque. Avoir la liberté financière, c'est un risque. Si toi-même, là, tu es là à m'écouter et à regarder mes vidéos, à disliker ou à m'insulter, ça signifie que toi-même, tu te cherches. Donc, arrêtez un peu votre mauvais cœur noir des Africains, là. Personne n'a mis votre argent sur Internet. Personne ne vous a forcé à investir. Et personne de vous, tout ce qui commentait, là, n'a perdu plus que moi, j'ai perdu. Mais je sais être reconnaissante avec Dieu qui m'a permis de rencontrer des opportunités qui m'ont sorti de beaucoup de choses. Donc si vous êtes là, vous êtes ingrat, incapable de reconnaître ce qui peut vous aider et positionner là, insulter les gens. Mais du courage à vous, les amis. Vraiment du courage. Une chose est sûre. Nous, là, on marche, on ouvre. Le pas va continuer à ouvrir les portes. Je dis, eh, ne, ne vous inscrivez même plus jamais derrière mon lien. Ça ne va pas m'empêcher de prospérer. Parce que moi, je marche avec la grâce de Dieu. D'accord Je ne marche pas avec vos, vos parrainages. Parce que vous commentez là, ils cherche les parents, ils cherchent les parents. Mais avant soi-même de mettre les commentaires, regardez même sur quelle vidéo, ou à qui vous mettez vos commentaires. Je ressemble à quelqu'un qui vit des parrainages. Ah, j'ai pitié de vous. hein. J'ai tellement pitié de vous. Gros que les les que noir. C'est noir comme ça. Aigri de jalousie. Oh Seigneur, que le Seigneur vous délivre. J'ai pitié de vous. Soyez humble, soyez reconnaissant. Parce que je ne suis pas sûr que... Vous ne savez même pas combien on a perdu, nous, avant de commencer à gagner aujourd'hui. Mais on n'a jamais baissé les bras. On n'a jamais accusé la personne qui nous a parlé d'une plateforme. Vous ne pouvez pas savoir combien, moi, avant, même quand j'étais nouvelle, combien j'ai eu à perdre. Mais je pas baissé les bras parce que je voyais une mine d'or quelque part. Je n'ai jamais accusé un leader d'être responsable de la fermeture d'une plateforme. Parce que c'est lui qui m'a parlé de cette plateforme-là. Parce qu'il ne m'a pas forcé à investir. Il m'a juste dit regarde ceci, et pense que ça peut t'intéresser si tu n'es pas intéressé, mon frère, circule. C'est tout. Ceux à qui ça intéresse, ceux qui veulent gagner de l'argent ou alors ceux qui pensent que la liberté financière se trouve quelque part sur Internet. Ils ne vont jamais arrêter de se battre. Donc, si tu es là à m'insulter, mon frère, c'est ton problème. Honnêtement, c'est ton problème. J'ai mieux à faire. J'ai mieux à faire. Donc, cette vidéo, c'est après m'avoir écouté. Ton, ton corps continue à devenir noir. Tu peux laisser le commentaire et continuer à m'insulter. Mais moi, je suis un enfant de Dieu né de nouveau. Donc, le mauvais cœur, je ne l'ai pas. J'ai un cœur de partage. Et je partage avec bon cœur. C'est pourquoi je dis la vérité. Je n'ai pas besoin de vos gains de parrainage. Si vous voulez n'investissez plus jamais sur ce que moi, je partage. Ok? Ça ne va pas m'empêcher de... Ça va pas empêcher le Seigneur de m'élever. Hmm? Donc, vos injures, vos petits gris-gris que vous attachez derrière là, vos cœurs noirs là, vous commentaires qui vous ressemblent. Vraiment, vous commentaires vous ressemblent. Vous ne saviez pas ça. Voilà. Donc, c'était ça. Mon cher ami, si tu cherches un business sans risque, go, Tu l'appelles l'amour. L'amour va kim. Parce que même respirer là, c'est un risque. Vivre, c'est un risque. Parce que tu ne sais même pas si tu vas trouver le lendemain. Donc, arrêtez de déranger les gens. Donc, voilà. Ah, les amis. Si ma vidéo vous a stimulé, continuez à m'insulter en commentaire, ça ne me dérange pas, ça me plaît toujours de vous lire. Moi, je vous aime tous, avec l'amour du Seigneur, ne vous inquiétez pas. Et je ne vous déteste pas, même vous qui m'insultez. Ce n'est pas grave, vous pouvez continuer à m'insulter quand, quand votre cœur va descendre. Il n'y a pas de problème, moi je vous aime toujours comme ça. Donc, n'hésitez pas à me laisser beaucoup de commentaires et surtout beaucoup d'injures. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao